Pour cette réalisation, on a besoin d'un cadre en bois, des photos imprimées sur papier photo, une feuille scrap avec les berceaux blancs, une serviette, vernis colle, col pour les mosaïques, pinceaux, résine et cristal plus un récipient pour le mélange. Un fer à repasser, des outils pour bien bricoler. On préparait bien les bois avec du papier à poncer, dépoussiérer pour ensuite étaler du vernicole de partout. Laissez sécher. Entre-temps, je coupe les photos pour les mettre en valeur. Nicole sec, posez les papiers scrap et avec les fers à repasser, sans vapeur, on colle facilement les papiers en évitant de faire des plis. acrylique ou bien de l'encre, vous pouvez rajouter un petit effet sur les bords et éventuellement corriger aussi des défauts. Maintenant on passe à la décoration. J'ai choisi les motifs sur les serviettes et je les découpe précisément. décider, on commence à les coller à l'aide de vernis colle, délicatement car c'est un papier qui se déchire facilement Photo, on les colle avec de la colle mosaïque, en faisant attention de ne pas les tacher. Des résines et cristal, vous avez tout ce qu'il vous faut, à part un récipient que je vous conseille avec un fond plat et des préférences en verre. de bien lire les instructions avant de commencer la préparation et de mélanger aussi très doucement les deux composants pour ne pas insérer des boulets d'air dans la résine. Et maintenant, les dernières recommandations. Une fois que la résine est étalée, maintenir la réalisation sur un support bien horizontal. Bien couvrir l'objet pour éviter les poussières. Vous pouvez vérifier 4 à 6 heures plus tard s'il y a des boules d'air qui se sont formées et les crever avec un, par exemple un cure-dent ou bien une cuillère en plastique. Si la couche de résine n'est pas assez épaisse, vous pouvez en rajouter tout de suite ou après séchage définitif. Dans tous les cas, laissez bien sécher les plateaux pour 36 heures. Et maintenant, c'est à vous d'essayer. Merci et à bientôt.